Bonjour Ayane. Ça va Ça va Céline Très bien. Donc ça y est, on est en direct pour le premier live. Oui. On, va, on va débuter justement. Alors euh, bonjour à toutes et à tous déjà. Merci d'être euh, d'être là sur ce premier live euh, Instagram euh, Job d'été. Euh, donc pour rappel, l'opération Job d'été, euh, c'est une opération qui est portée par le réseau de la Formation Jeunesse. Euh, partout en France et notamment nous faisons nous menons ces lives Instagram dans le cadre de l'opération Job d'été de Lyon avec différents partenaires. Euh, Qu'est-ce que l'opération Job d'été Alors euh, on, va, on va aller très vite hein, mais vous trouverez notamment sur notre site Lyon Info Jeune tout un tas de services, notamment euh, diverses annonces des recruteurs euh, auxquels vous avez accès. Euh, aussi euh, des accompagnements et des ateliers sur lesquels on vous invite à vous inscrire puisqu'il y a beaucoup de créneaux disponibles et les partenaires ont proposé euh, différents ateliers très intéressants pour vous aider à préparer euh, vos démarches de recherche de job d'été et plus largement même de recherche d'emploi, d'alternance euh, ou de stage puisque euh, bah, toutes ces mêmes démarches vont vous aider dans, dans différents projets. Donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire, à nous solliciter, à venir nous voir, ce sera avec grand plaisir et puis, c'est aussi des temps sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, pour bah, des lives, mais aussi euh, une opération qu'on appelle « Un jour un job » où on met en avant justement un recruteur et euh, des postes euh, qu'il propose dans le cadre de l'opération « Job d'été euh, ». Donc, on vous invite à suivre tout ça. Mais aujourd'hui, pour ce premier live, on a invité donc Ryan de Mosaïque RH, euh, pour euh, notamment vous parler justement de ces premières démarches de recherche euh, de job. Euh, pour nous donner des conseils, euh, on se met un peu dans la peau aussi du recruteur pour savoir euh, quelles sont les attentes des recruteurs. Euh, donc, euh, je vais laisser euh, Ryan déjà se présenter et présenter aussi euh, Mosaic RH. À toi. Merci Céline. Donc, euh, bonjour à tous. Moi, c'est Ryan Drabla. Donc, je travaille chez Mosaic RH en tant que consultant RH. Mosaïque RH, c'est quoi C'est une association de base qui passe fondation aujourd'hui et qui euh, travaille sur trois thématiques. Le côté cabinet de recrutement, où on va travailler sur de l'alternance, de l'emploi, euh, sur les problématiques de diversité, d'inclusion économique. Donc, nous, notre, notre travail, c'est le recrutement inclusif. Euh, on fait aussi du coaching de candidats. On aide des jeunes, un peu comme le CRIGE, à trouver un emploi qui soit auteur de leurs compétences sur des modules de deux jours et un suivi après personnalisé. Et enfin, on fait aussi de l'innovation sociale dans le cadre de la plateforme qu'on a créée, qui s'appelle diversifiezvotalents.com. Donc, c'est une plateforme d'emploi, comme Indeed, pour vous donner un, un ordre d'idée où vous allez avoir des tests de personnalité à passer. Et grâce à ça, vous avez aussi accès à des œuvres d'emploi partout en France. Ok, c'est très clair, merci. Euh, bah, du coup, on va introduire justement ce pourquoi tu es là euh, ce soir. Euh, C'est-à-dire bah, nous donner des astuces, des conseils sur euh, la recherche d'un job. Donc, il euh, bah, y a des choses peut-être que, euh, que les personnes qui vont nous entendre connaissent déjà, mais certainement aussi euh, des, petites, euh, des petits conseils euh, auxquels on ne pense pas forcément et sur lesquels il faut être vigilant pour, euh, bah, pour pouvoir prendre contact plus facilement avec ces recruteurs. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on les contacte Comment est-ce qu'on fait pour euh, aller à leur rencontre euh, À quoi est-ce qu'on doit faire attention euh, on a reçu quelques questions hein, sur euh, les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, les questions que je vais poser à Ryan englobent un peu euh, justement vos demandes. Euh, mais n'hésitez pas à poser des commentaires, à intervenir ou même à, à ensuite euh, euh, nous poster euh, des messages sur euh, nos réseaux sociaux. Bah, première question, euh, Ryan, si tu veux bien. Quelles sont les erreurs qu'on qu ne doit pas commettre quand on cherche un job Est-ce qu'il y a des choses euh, sur lesquelles il faut être vraiment vigilant et que tu ah ouais. vois passer quelquefois quand tu rencontres des jeunes. Il y en a beaucoup, mais on va parler des, des principales. La... Mais en général, c'est les mêmes erreurs que quand on cherche un job d'été, que quand on recherche un job, une alternance, un stage. Euh, souvent, on retrouve les mêmes choses. Euh, le fameux postuler à tout va, c'est-à-dire qu'on clique, on clique, on clique. On postule un peu de partout sans forcément faire attention là où on clique. Donc d'abord, critériser sa recherche. Donc, euh, par exemple, la mobilité pour les jobs d'été, c'est très important. Euh, voir euh, si on est capable de d'aller travailler dans le sud pour des vendanges ou si on préfère travailler euh, rester sur la région parce qu'on préfère rester sur la région euh, ça, ça fait partie également des candidatures qui vont être non ciblées, que le recruteur va va rapidement va rapidement euh, voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont qui vont faire que cette candidature, elle sera un peu hors sujet, on va voir tout de suite que c'est une personne qui envoie un CV à 150 personnes que c'est le même CV euh, et aussi une une des erreurs principales, c'est de ne pas tenir de tableau de bord. Le tableau de bord, c'est simple, vous pouvez le faire à l'écrit, euh, sur Excel, comme vous vous sentez à l'aise, mais simplement tenir un tableau de bord où vous écrivez l'endroit dans lequel vous postulez, l'intitulé du poste, la date à laquelle vous postulez, et ensuite on verra sur, sur la date aussi de la relance. Mais ça, c'est les principales erreurs qu'on qu ouais. qu rencontre. Et, et par rapport au, au CV, notamment, est-ce que tu as des petits conseils aussi Il y a, Tu m'avais parlé aussi des petites erreurs par rapport que tu voyais souvent sur les CV. Euh, est-ce que tu peux préciser peut-être là-dessus Alors, sur les CV, on voit aussi des erreurs, par exemple, par rapport au titre euh, sur le CV. Euh, là, tout de suite, on voit, on voit quand les gens postulent un peu à tout va. C'est un titre qui est assez générique pour toucher un peu tout le monde. Le but, ça va être d'adapter sa candidature pour toucher au mieux les recruteurs. Et donc, euh, avoir un titre qui est en lien avec le poste, c'est bête et méchant, mais il y a un titre de poste, vous le reprenez, vous le remettez en titre du CV, ça permet au recruteur d'être rassuré, de se dire, bon, bah, cette personne-là, elle a bien postulé sur mon offre parce qu'elle est motivée, et pas parce qu'elle l'a vu passer et qu'elle a cliqué dessus. <rire> c'est ça. Et, et la photo, parce que souvent, on a des, euh, des questions là-dessus aussi, euh, est-ce que je dois mettre une photo, pas une photo, et puis… Euh, euh, Alors, il faut que savoir que la photo, c'est quand même important, voilà. Euh, statistiquement… 70 des candidatures ont plus de chances d'être recontactées quand il y a une photo. Euh, pourquoi Parce qu'on voit des fois euh, 10, 50, 100, 150, 200 CV. Et le fait d'avoir une photo, ça humanise quand même le CV. Donc, la photo, c'est important. Après, il faut qu'elle soit adaptée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de photo de vacances, pas votre photo de profil d'Instagram, même si pour la plupart, on, on est d'accord qu'il y en a qui sont pas mal. Euh, mais vraiment, une photo pro, où vous êtes en tenue professionnelle, et en, avec le sourire, parce que c'est communicant. et le recruteur, même s'il ne vous voit pas en direct, à travers votre photo, il a une image de vous qui se fait. Euh, et euh, si j'avais une deuxième question, ce serait aussi, euh, qu'est-ce que… Donc, ça, c'est un peu ce que les recruteurs regardent en premier, justement, euh, mmh. aussi sur un CV. Euh, mais euh, comment est-ce qu'on fait, finalement, pour approcher les employeurs C'est quoi la, la technique Enfin comment Comment est-ce qu'on trouve des offres Comment enfin il faut faire comment en fait pour identifier des employeurs et les approcher Est-ce que tu as des, des conseils bah, à dire Il y a quatre, quatre grandes thématiques sur euh, l'approche des employeurs. Bah, la première, c'est celle qu'on qu utilise presque tous, euh, c'est les offres sur le web. Donc euh, on a par exemple l'étudiant qui, qui promouvoit pas mal d'offres, de, de, que ce soit de stages, d'alternance, mais aussi pour des jobs d'été. Et il y a Infojeune aussi, hein. c'est le but de, de ces, de ces sessions-là. Mais Infojeune euh, va vous partager des jobs d'été, va vous accompagner dans cette recherche de jobs aussi. Donc, euh, surtout, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de par rapport à ça. Il y a aussi une deuxième catégorie qui est euh, les salons. Bon, là, c'est un peu plus hors Covid. Mais par exemple, euh, le CRI, j'organise toutes les années le forum Job d'été. Qui, qui, qui vous permet d'entrer directement en contact avec des structures qui recherchent des candidats. Euh, malheureusement, bah, cette année, ça ne pourra pas avoir lieu. On espère que l'année prochaine, on croise les doigts pour que cet événement puisse, euh, puisse être mis en place, voilà, parce que c'est quand même assez important et intéressant pour ces jeunes-là, qui galèrent quand même beaucoup à trouver un, un job d'été. Euh, aussi, euh, le réseau, à ne surtout pas négliger vos amis, vos professeurs, euh, les structures locales comme par exemple le CRIJ, le SIG, euh, le SIJ, pardon, où euh, eux ont des contacts aussi. Donc ne négligez pas votre réseau. Et euh, également, la dernière, dirais-je, thématique, ce serait la thématique en direct. Donc on peut approcher des recruteurs en direct euh, sur LinkedIn, mais là, ce sera plutôt sur de l'alternance du stage ou de l'emploi, moins sur du job d'été, mais on peut téléphoner par mail, en physique aussi, si possible, toujours avec le masque, bien sûr. Mais, euh, mais le physique, ça marche bien pour les jobs d'été. Parce que ça montre votre motivation. Et ce qu'on va chercher beaucoup sur les jobs d'été, ça ne va pas être des compétences techniques, rarement. Ça peut arriver, ça peut être le cas. Mais en général, c'est vraiment du savoir-être qu'on va chercher. Et le fait de venir en physique, ça prouve votre motivation. Et vous pouvez prouver votre savoir-être directement, en face du recruteur. C'est ce qu'on appelle les fameuses euh, soft skills C'est ça, exactement. Ouais. Les soft skills, que vous devez entendre un peu, un peu de partout aujourd'hui, ça va être vos compétences comportementales. Donc, est-ce que je suis quelqu'un qui est dynamique Est-ce que je suis quelqu'un qui est organisé Est-ce que je suis quelqu'un qui est autonome euh, Voilà, ça, c'est des grandes familles. Mais euh, c'est vraiment ça, ça va être vos compétences comportementales qui vont vous permettre de, de faire la différence. Euh, et du coup, puisqu'on en est aussi sur ces soft skills, c'est vrai qu'on est passé un peu vite tout à l'heure, mais... Mmh. Euh, sur, sur la notion de CV, enfin je, je fais un peu un bond en arrière, mais euh, est-ce que tu as des conseils spécifiques, mis à part ce qu'on a parlé, de la photo, du titre, des choses comme ça, qui pourraient aussi euh, un peu, un, un peu les, les aiguiller sur ce qu'il faut mettre en avant, parce que notamment les plus jeunes, effectivement, les soft skills, il faut pouvoir les identifier, les valoriser euh, là-dessus, mais euh, je n'ai pas d'expérience… Euh... Euh, je sais pas dans quel ordre il faut mettre le CV, euh, comment est-ce que va regarder ça l'employeur Enfin, euh, voilà, est-ce que tu as des, petits, euh, des petites astuces. Alors, d'abord, sur ce que va regarder le recruteur en premier sur votre CV, il faut savoir qu'en général, il jette un premier coup d'œil entre 5 à 10 secondes sur votre CV pour voir si ça va être cohérent ou pas et s'il va passer plus de temps dessus. D'accord Donc, c'est important, comme je vous disais, d'avoir le titre, la photo, mais aussi que votre CV soit clair que les informations importantes soient les plus visibles. Donc, On va voir juste après, justement, quelles sont les informations importantes à mettre en avant. Euh, par exemple, pour ceux qui recherchent de l'alternance sur vos formations, vous pouvez rajouter les matières qui sont en lien. Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui cherchent des jobs d'été, mais qui derrière vont chercher un stage ou une alternance. Et c'est assez intéressant pour le recruteur de mettre des matières qui sont en lien avec le poste que vous visez. Trois ou quatre, les matières professionnelles en lien avec le poste. Voilà. Et euh, comme je disais, sur les, sur les jobs d'été, on ne va pas être forcément dans la recherche de compétences techniques, mais beaucoup sur les soft skills, donc les savoir-être. Donc comment on va faire ressortir nos savoir-être ben, C'est simple, on, déjà on peut faire la rubrique savoir-être en mettant les savoir-être qu'on possède. Et en plus de ça, euh, si vous préférez, le recruteur, lui, il aime bien regarder vos centres d'intérêt, si vous avez fait du bénévolat ou pas. Et ça, ça va aussi lui apporter des informations. C'est-à-dire que si vous avez fait un sport d'équipe, ben, en général, quand on a fait un sport d'équipe, on aime beaucoup le travail en équipe, on... On a souvent, quand on a été capitaine, par exemple, on a déjà ce côté un peu management, leader. Ou quand on a fait un sport individuel, on a beaucoup cette rigueur, cette persévérance. Voilà. Donc ça, vous pouvez le mettre dans la, dans la rubrique du coup, savoir-être ou dans la rubrique centre d'intérêt pour, pour le bénévolat ou le sport. Merci, Ryan. Euh, encore une question euh, décidément on en a plein euh, si tu, bah, un dernier conseil en fait pour euh, chercher un job euh, notamment si on galère euh, à voilà, quoi, quoi, quoi est-ce qu'il faut veiller euh, si tu devais donner quelques derniers conseils un peu clés alors un, un dernier conseil que je peux vous donner ça va être euh, plutôt même deux conseils <rire> d'abord euh, ça va être un conseil mais qui en englobe deux c'est la relance la relance c'est vraiment important pour sortir du lot pourquoi Parce que le recruteur, il va recevoir beaucoup de candidatures. En général, bah, il n'est pas censé discriminer. Donc, il va utiliser un, un critère qui est objectif, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi. Sauf que si quelqu'un relance, il ne va pas le mettre de côté parce que cette personne-là, ça prouve sa motivation. D'accord Après, il y a des manières de relancer. On n'appelle pas en disant, oh, ça fait deux semaines que j'ai appelé, on m'a toujours pas rappelé, qu'est-ce qui se passe <rire> Voilà, mais il faut savoir se présenter. Pour vous présenter, vous donnez votre nom, prénom, vous rappelez que vous avez postulé à tel, candid... à tel poste, à telle date. Voilà, la, la, pas la date exacte, mais vous, vous pouvez dire j'ai postulé il y a deux semaines et demander où en est la candidature et quelles sont les perspectives. Donc, une question type que vous pouvez poser, par exemple, c'est est-ce que le poste, il est déjà pourvu ou est-ce que vous êtes toujours en recherche de profil Et là, tout de suite, vous êtes situé. Il vous dit bah, là, on est en train de regarder les candidatures, donc on va mettre la vôtre dans la shortlist. Oui, il va vous dire, bah, malheureusement, on a déjà trouvé le profil, on est en train d'envoyer les, les réponses qui sont négatives. Ok, merci. Bah, je crois qu'on est un peu arrivé à la fin des questions, puisqu'en en fait, l'objectif de ce live, c'est aussi de donner quelques astuces. Donc, on va inviter notamment ceux qui sont connectés à, à venir profiter justement des accompagnements. Je rappelle, tout est gratuit, évidemment, puisque c'est les réseaux Information Jeunesse qui portent cette action. Avec euh, leurs partenaires, dont Mosaïque RH, qui sera, où on a un certain nombre de créneaux d'accompagnement individuel qui sont disponibles, et aussi des ateliers en ligne, dont le prochain, je rappelle, est des clics soft skills, qui va se passer euh, euh, mercredi prochain ou jeudi prochain, je ne sais plus, mais tout est en ligne. Euh, donc justement pour pouvoir apprendre à valoriser ces fameux soft skills quand euh, on se dit mais j'ai rien à mettre sur mon CV j'ai pas d'expérience et voilà comment je fais pour euh, valoriser tout ça donc n'hésitez euh, pas euh, justement à faire appel à nous et puis euh, surtout euh, je voulais te remercier Ryan parce que c'est chouette euh, de t'avoir eu ce soir euh, et je rappelle évidemment que euh, ben bah, vous pouvez aussi euh, interpeller une mosaïque RH hein, euh, euh, et aller directement sur, sur le site diversifievotalents.com pour un peu prendre connaissance euh, plus en détail de, de leur activité et puis euh, à venir aussi profiter des accompagnements qui sont assurés par Mosaïque RH dans le cadre de l'opération Job d'été. Donc euh, merci à toi, Ryan. Merci, Chézine. Et, euh, et voilà, je ne vais pas rappeler encore la programmation en ligne, mais euh, rendez-vous sur lyon.info-jeune.fr et euh, je remercie surtout aussi euh, donc, nos partenaires, euh, notamment euh, Pôle emploi, la mission locale de Lyon, moseille KH, euh, euh, Article 1, euh, l'Université Lyon 3 aussi, qui est avec nous, euh, le bureau d'accueil et d'insertion professionnelle, euh, qui euh, nous aide à, à accompagner les jeunes. Aussi l'URSSAF pour tout ce qui est question sur le droit du travail. Donc vous voyez qu'on a de nombreux services à vous proposer pour que vous puissiez avoir une information qui soit le plus large possible et que vous puissiez trouver votre job dans ce contexte un peu particulier cette année. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à nous mettre des réactions, des commentaires, à venir nous voir. Euh, on essaye de faire aussi un peu de présentiel. Donc, pour le mois d'avril, c'est un peu mort, mais il y aura des ateliers en présentiel, on espère, dès mai, notamment dans les structures Information Jeunesse de Lyon. Et si vous êtes en dehors de Lyon, le réseau Information Jeunesse, dans les autres départements, dans les autres territoires, euh, vous attendent également euh, s'ils n'ont pas de forums, comme le disait Ryan, c'est vrai que cette année les forums de recrutement c'est un peu compliqué ils ont des services en ligne ou des accompagnements en présentiel pour vous aider au moins dans vos démarches euh, donc n'hésitez pas à les solliciter et toutes les adresses sont sur le site régional info-jeune.fr en complément de notre site local euh, on va se retrouver je ne vais pas plus euh, vous garder euh, ce soir mais on va se retrouver euh, nous la semaine prochaine aussi pour un prochain live, donc ce sera pas forcément moi qui vous euh et avec un nouvel invité on parlera euh, la semaine prochaine du réseau. Donc Ryan a dit hein, que le réseau c'était un bon moyen aussi pour pouvoir identifier euh, des pistes euh, de job euh, et potentiellement des employeurs aussi intéressants. Donc comment est-ce qu'on mobilise son réseau Et cette fois-ci ce sera la Mission Locale de Lyon qui sera avec nous pour euh, vous conseiller là-dessus. Même chose, on a également un atelier qui sera animé par la mission locale euh, en ligne euh, vendredi prochain matin. Vous pouvez vous inscrire sur lion.info-jeune.fr. Je me trompe, je m'emmène les pinceaux, mais c'est pas grave. Euh, et donc, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour nous tous euh, Instagram, Facebook, lion.info-jeune.fr. Voilà, c'est bon, je le maîtrise. Et on vous remercie euh, pour euh, votre présence sur ce premier live. Merci à toi Ryan en tout cas et à très vite. Merci à tous. Merci beaucoup.